Si je me tais Levons-nous s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes au, au chapitre 115 Psaume chapitre 115, nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 115, nous lisons la parole du Seigneur Non pas à nous éternels, non pas à nous mais à ton nom, donne gloire Amen. à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité Pourquoi les nations diraient-elles Où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut Amen. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or Elles sont l'ouvrage de la main des hommes Elles ont une bouche et ne parlent point Elles ont des yeux et ne voient point Elles ont des oreilles et n'entendent point Elles ont un nez et ne sentent point elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leurs gosiers. Ils leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. L'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Israël, mets ton espoir en l'éternel pour tout. Israël, Israël, mets ton espoir en l'éternel pour toujours. Quand la force de prier ce nom, ce glorieux nom, il viendra à toi, donnera la force, la voix pour maintenant. Sois notre Dieu, tu es réellement notre appui certain. Nous ne reposons rien que sur toi, mon bien-aimé Père Saint. Je te remercie pour ton peuple qui se tient debout en ces lieux et ceux qui sont aussi en connexion aux différents endroits. Père, tu nous console mon bénévole Père. Que ce peuple soit béni comme nous l'avons entendu dans ta parole Père oh Dieu. Qu'il soit aussi fortifié mon bénévole Père Tibisson parce que tu es tout ce qu'il peut posséder bénévole Père oh Dieu. Tu es son soutien, tu es son bonheur, tu es réellement sa joie. Tu es aussi sa consolation mon bénévole Père Saint Dieu. Et il n'y a pas un autre Dieu qui peut invoquer ce n'est que toi mon bénévole Seigneur. Et souviens-toi de lui mon sauveur. Mon Dieu, nous te remercions encore pour cette soirée et la grâce et la joie que tu nous donnes encore de pouvoir nous retrouver Père quand nous pensons à tout ce le peuple qui est à toi qui aujourd'hui encore s'accroche à, à cet endroit aussi pour entendre ta voix mon bénémoine personne et surtout pour louer ton sein non, mon tu as touché nos cœurs au travers des chants et des cantiques mon roi tu nous as vraiment transporté père et nous voulons te dire encore merci père parce que tu es notre joie merci parce que tu es réellement ce Dieu qui nous élève encore davantage mon roi dans les hauteurs mon Père personne oh Dieu pour que nous voyons ce que toi tu es et que nous puissions aussi réaliser ce que toi tu as fait ce que tu continues à être encore pour nos pères à toi la gloire et l'honneur et la puissance encore ce soir. Oh Dieu, la bonté que tu dit en ton endroit passé. en dieu nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Bénis ton peuple, Père, oh Dieu. Chaque frère et chaque soeur, mon béni me Oh Dieu, regarde de son état aussi, mon béni me Père Et tu vois aussi les requêtes encore sur le cœur de ton peuple qui se tient en cet endroit, même à l'étranger aussi, mon Père, oh Dieu. Nous n'avons que toi, mon béni me C'est pourquoi nous avons recours à toi, mon béni me Père Parce que nous savons que tu es celui qui nous libère. Je es venu pour libérer les captifs, mon sauveur. Souviens-toi de malades. Mon ton Dieu, parce que tu es notre guérisseur, mon bénémoine personne. Que ton nom soit béni pour les cantiques qui ont été chantés encore ce soir. et Que ton nom soit béni aussi pour l'allégresse et la joie que tu as déversée véritablement dans notre cœur. Merci encore pour le pardon de nos péchés, mon pas Patrice. Si auprès de toi, sur le pardon afin que nous puissions te craindre, Père. Sois béni et exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié et exalté aussi. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous donne encore un jour, comme celui-ci où nous pouvons nous rassembler. C'est une aussi une consolation qu'il nous donne, de pouvoir voir qu'il nous permet d'avoir le souffle de vie pour être dans, dans sa maison. Et c'est comme dans les psaumes que notre précieux verra à lui. Et verset 17, on nous dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'éternel de maintenant et à jamais. C'est vrai, le séjour de mort ne peut pas louer l'éternel. C'est nous auquel le Seigneur a accordé la grâce d'être parmi les vivants qui pourront. Nous avons de raisons de pouvoir vraiment le célébrer et le louer. Parce que sur la terre des vivants, nous voyons réellement la bonté de Dieu. La grâce, effectivement, aussi, et son amour à un autre endroit. Il est vraiment précieux pour nous, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. Et c'est une grâce de pouvoir réellement l'avoir dans notre vie. Et sur cette terre, qui nous a aussi accordé la grâce de pouvoir y être. Nous vivons non pas comme le monde a voulu que nous puissions être, parce que quand nous étions du monde, nous disions ce que le monde voulait. Mais Lorsqu'il nous a retirés du monde, effectivement, il nous a accordé la grâce de pouvoir réaliser la liberté, effectivement, d'être un peuple qui C'est pour ça qu'il a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et nous sommes un peuple libre. Et nous servons notre Dieu. Et nous le remercions encore de sa grande visitation. Et vraiment sa main puissante pour la grâce qui nous a vraiment aussi accordé davantage de pouvoir voir la lumière dans ces temps dans lesquels nous sommes en train de pouvoir vivre. Qui soutiennent, bénissent et, bénisse et fortifient aussi nos frères et soeurs. Partout où ils sont, quand nous entendons aussi. Euh, les requêtes qui nous viennent aussi les situations des uns comme des autres ça nous brise aussi le cœur. et nous prions pour que Dieu tienne son peuple à cela je pense à notre sœur um, Véronique Adieu de, de l'Espagne notre sœur passe vraiment par des moments très difficiles c'est la raison pour laquelle ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas eu de ces nouvelles mais les seigneurs notre Dieu, elles s'accrochent à Dieu elle a vraiment besoin de ses frères et sœurs aussi, de leur prière. Notre sœur, elle passe des moments difficiles, vraiment très difficiles. Alors, vous savez que même pour écouter la parole, il doit s'enfermer dans une toilette. Oui. C'est pour vous dire à quel niveau, effectivement, les choses sont. Et, euh, mais nous remercions Dieu. Nous prierons pour lui, pour elle, pardon, tout à l'heure, effectivement, afin que le Seigneur qui est un secours pour nous, qui ne manque Amen. jamais autant de la détresse. Amen. Agira pour, pour aussi sa délivrance aussi, effectivement aussi. Et notre soeur Imelda qui est aussi donc là à l'hôpital. Mais Dieu soit béni. Amen. Euh, elle a besoin de nos prières. Nous nous prions pour elle aussi tout à l'heure. mais Nous croyons que notre Dieu a déjà fait et qu'il le fera aussi puisque il nous a fait la promesse et nous sommes aussi également dans la joie de pouvoir savoir que lorsqu'il dit lui il veille sur ce qu'il a aussi nous, dit. nous nous réjouissons pour euh, tout ce qu'il fait parmi nos frères même à, à l'étranger aussi parce que il agit vraiment puissamment il ramène et c'est très touchant quand on veut voir l'action puissante dans le cœur de beaucoup et que parfois des situations qu'on peut penser que ce n'est pas possible mais Dieu rend cela Possible. Il démontre qu'il est vraiment vivant et qu'il est le dieu du surnaturel aussi. C'est quand on le prie, parfois on ne voit pas. Mais c'est après qu'on peut réaliser que la chose qui était impensable pour les âmes, Dieu l'a rendit effectivement aussi évidente et vraiment aussi réelle pour que effectivement que même les gens puissent toucher à réaliser que c'est Dieu. Il fait vraiment de merveilles. C'est pour ça que nous nous rassemblons, parce que nous avons de bonnes raisons de pouvoir réellement chanter, louer, ses dieux Et vraiment aussi le considérer avec toute la reconnaissance qu'il lui doit, dont il doit bénéficier effectivement de notre part. J'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, je dis « nous ne sommes pas de ceux qui viennent par habitude ». J'espère que c'est la vérité. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent par habitude. Nous sommes de ceux-là qui se plient les Seigneurs, qui nous accorde effectivement sa grâce pour que nous tenions au jour les jours et jusqu'au bout, que les habitudes ne s'installent pas, mais réellement, qu'il y ait toujours un renouvellement au-dedans de nous, pour que quand nous disons merci, nous t'aimons que ce soit pas une habitude de dire merci que ce soit vraiment un remerciement c'est un rapport avec ce que nous vivons c'est comme cela, c'est ce que Dieu a toujours aimé, pas les habitudes pas seulement je vais, je ne sais pas ce que euh, que c'est si, si ça ira ou ça n'ira pas mais nous sommes de ceux-là qui ne peuvent pas se retirer mais qui ont la foi pour être sauvés il a dit, le juste vivra par la foi. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Plusieurs s'attacheront à la doctrine des démons, ainsi de suite. Ils abandonneront la foi. Et que ce ne soit pas ainsi pour toi. Pour nous, mais que nous soyons de ceux-là qui ont la foi. Et qui croient de tout leur cœur qu'il est capable. Comme Abraham espérant contre tout. Espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'une. Euh, bien sûr que oui, son nom même fut changé d'Abraham à Abraham. Dieu est merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses. Il aime toujours que le peuple marche toujours par la foi. Nous lisons dans 1 Roi au chapitre 18. Donc, nous, disons, nous allons aller un peu plus vite pour que nous puissions terminer, si le Seigneur le permet. Voilà, au roi, <coughs> au chapitre 18, nous lirons euh, le verset, euh, le verset euh, 21. Quand on lit notre verset, nous lisons le Le verset 21. 18, 21, il dit, Alors Élie s'approcha de tout le peuple qu'il avait demandé qu'on puisse à table les rassembler, effectivement, euh, euh, au Mont Carmel, comme la Bible dit, c'est le montagne de Carmel. Et verset 21 alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, euh, jusqu'à quand donc clocherez-vous de deux côtés Si l'Éternel notre Dieu est Dieu, allez après lui. Et si c'est bal, allez donc après lui. Et le peuple ne lui répondit à rien. Nous voulons te dire encore merci Ben pour ce moment que tu nous permets de pouvoir passer dans ta présence et dans ta maison Simon mon de pouvoir avoir cette opportunité, cette grâce de pouvoir lire ta parole. Et c'est vrai, tu l'as dit, c'est Moïse qui a dit, que tu as parlé par lui en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour ça que nous voulons vraiment que ta parole à toi soit celle que nous entendons et que tu puisses nous aider aussi, Père, pour que nous la recevions comme elle l'est, c'est-à-dire ta parole, pour qu'elle puisse agir encore dans le cœur de chacun. Libère mon frère, libère ma soeur, Amen. libère aussi nos enfants, Amen. nos petits-enfants, pour que réellement nous soyons attentifs. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Je te demande cela, Père, au nom de saint jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais j'ai cru entendre un amène là. Ah, que Dieu soit béni. Notre soeur Cornélie, elle est rentrée. Ça, c'était un bonheur. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Oh oui, c'est une consolation. C'est une joie. Moi, je la voyais encore lointain. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, oui, c'est une grande consolation, vous savez, Dieu nous bénit, quand le nôtre revient, nous sommes heureux. Alors l'Écriture nous fait savoir que là, le prophète Élie, qui avait demandé à Cap de rassembler donc tout Israël, il l'a fait. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit rassembler Israël, effectivement, c'était un ordre. Et quand il a dit effectivement, le roi n'a pas pu résister, vous pouvez dire aussi, bah ben, je ne veux pas le faire. Mais c'est parce que Dieu le voulait. Et quand il parlait, cet homme, il savait ce qu'il disait, c'était avec autorité. Et il a dit effectivement, et le roi devait s'exécuter. C'est ce que Dieu a fait de nous en fait aussi. Oui, aussi longtemps que nous croyons ce que Dieu a fait de nous, parce que lui, il était prophète. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que il a dit trois ans et demi, sinon à ma parole. Il n'a pas dit à la parole de Dieu, il a dit sinon à ma parole. Donc, effectivement, il savait l'autorité que Dieu lui avait donnée, hein, qu'il pouvait dire et la chose devait arriver. Et alors, tant qu'il ne disait rien, la chose continuait. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe C'est que son esprit à lui, c'est comme ça que la foi fonctionne. Mm -hmm. La foi, ce n'est pas que moi, je suis un fils de Dieu, j'ai la foi, je sors dans la rue, bon, maintenant qu'il y ait des bananes ici, qu'il y ait des citrons là-bas, parce que je suis un fils... Non, non, non, non, non, non, la foi, elle se soumet... Oui, donc il y a une relation, en fait, et se soumet parce que tout ce que nous devons faire, ça doit toujours être dans la volonté de Dieu. Oui, c'est pour ça que la Bible a toujours raison quand il dit effectivement que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il parle quand ils sont que, vous vous souvenez dans les scènes écritures, dit, mais ça n'a jamais été par une volonté d'homme, qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc toujours une action, effectivement, qui vient. Est-ce que vous suivez Amen. Toujours une action qui vient. C'est pour ça que euh, on ne peut pas poser, même si on ne peut pas faire n'importe quoi, le vrai vraiment, mais il doit toujours se sentir soumis. Et quand le Saint-Esprit vient, en ce moment, il te dit, maintenant, pose l'action. C'est à ce moment-là qu'on pose l'action et Dieu accomplit effectivement cela. Donc quand il a dit « Sinon » à ma parole, vous l'avez remarqué aussi, effectivement, euh, tant qu'il était là, quand les gens on venait pour voir des dessins et va ici, ne bougeait pas. » Je parle d'Élie. Mais il s'est passé une chose, que le Seigneur, notre Dieu, lui a dit oh, « Maintenant, va !» Alors, ben si le Seigneur lui a dit « Va !», il savait très bien qu'il avait le contrôle des choses. C'est pour ça que Abdias, quand il est venu, ben après, il a dit, non, il n'y a pas de problème. Je peux me présenter aujourd'hui. Parce que vous avez remarqué, parce qu'après qu'il est... Bon, c'est un peu... Plus, après qu'il est... C'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. Vous suivez Amen. <rire> Après qu'il est... Parce qu'il est égorgé. Vous savez ce ça veut dire égorgé Nous allons le lire. Après, bon, alors, voilà que il a donné donc cet ordre d'effectivement rassembler. Il a... cab a rassemblé. Et puis, il a aussi, euh, rassemblé aussi, comme on dit, effectivement. Vous vous imaginez, quand je disais les j'ai dit, Seigneur Jésus, euh, cet homme devait vraiment avoir la foi en toi. Mmh? <rire> Parce que, vous vous rendez compte, effectivement, rien de loin. Ils avaient quatre c'est écrit, hein, Je crois que nombre, on peut, on peut, on peut, on peut, le voir ici, hein. Et puis, verset 29 il dit, pas verset 19 il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Voilà, ils pouvaient dire, tu me demandes de rassembler, tu auprès de toi, effectivement, qu'est-ce que tu vas arriver à pouvoir, effectivement, demander il n'a Donc, il pas... et puis et puis, à la montagne de et puis, et aussi, il ajoute, hein, le 450 prophètes de Baal. vous vous imaginez, donc ils avaient 450 prophètes de Baal. donc ça ne t'arrête pas là, hein. et puis il dit, et le 400 prophètes d'Astarté, qui mange à la table d'isabelle donc 450 plus 400 ce que je lis hein, ça fait combien combien voilà 450 plus 400 ça fait 850 et il était un seul individu alors frère et sœurs je vous dis que vous nous puissions un peu faire les tableaux donc ce quartier ici là il est rempli des prophètes donc ceux-là qui conduisent le peuple. Donc avec leurs vêtements, leurs uniformes, effectivement, parce que vous savez, ils avaient des accoutements impressionnants. Ah oui, oui, oui. Non seulement deux ou trois ou dix ou vingt, mais 400. Et 400, ça fait 850. Et cet homme-là, il était seul. Là, contre qui ça Contre le 450 prophètes, conducteurs spirituel. Donc c'est dit que ils avaient le poids, évidemment, le peuple les honorait. Et puis non seulement contre 450 prophètes, mais aussi contre tout le peuple. Non seulement contre le peuple, mais aussi et les rois aussi. Et l'armée du roi aussi. Donc tous ces gens-là étaient contre ces bonhommes-là. Frère réalisé, moi j'essayais à sa place, je hey, hey, On appelle la poudre de scambette. Hein. Donc je m'en. Ah bien sûr, monsieur, 400, 850. Plus le roi lui-même. Et ajoutez le peuple aussi. Et sans compter aussi Isabelle. Ah, oui, là, et, et puis tu es seul, donc tu regardes autour de toi. Il n'y a personne. Il, il n'avait personne pour le soutenir. Il n'avait simplement que la parole de Dieu. Alléluia! Et Dieu lui-même. Alléluia! Gloire à Dieu! Quand tu prends position pour, pour la parole de Dieu importe mon frère, le nombre et tout cela. Tu es seul, tu n'es pas seul. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, nous avons l'arbre la plus grande. Nous prenons un autre effectivement aussi, Élisée. Oh, Dieu est beau, avoir Dieu de son côté. C'est merveilleux que Dieu te bénisse. C'est vrai mon frère, c'est vrai ma soeur. Et c'est vrai. Donc pendant que le roi ici, il là-bas faisait des plans, lui, il était là, il révélait au roi d'Israël, ne partez pas par ici parce qu'il veut son plan par là. Partez par ici, par ici, par là. J'en vous, vous ai parlé ici, sinon. Alors le roi d'Israël dit dit, il, il doit y avoir un traite. Il dit, non, non, non, non. Ses amis, ses ses serviteurs ses, ses, ses, ses, ses, disent, mais non, nous te sommes fidèles. Il n'y a pas de, de traite parmi nous ici. Ce n'est pas possible. Mais nous savons qu'il y a un prophète en Israël. Quand toi, tu dors et tu penses, lui, il les révèle là-bas. Oui, c'est vrai. Vous allez avoir Dieu, frère et soeur. Nous avons tout. Et c est, c est, c est, en plus, c'est les temps dans lequel nous devons avoir Dieu avec nous. Amen. Mais c'est la vérité, frère et soeur. Quand maintenant ça devient chaud, on doit l'avoir maintenant. Amen. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Encore quelle grâce qu'il se trouve encore. Oui. Il ne sait plus cacher, il les voir. C'est vrai ça. Puis il nous dit que le méchant abandonne sa voix. L'homme d'iniquité, ses pensées. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire que c'est le temps où Dieu essuie aussi, toi, tes pensées. Oui, frère. Parce qu'abandonner, tu ne sais pas abandonner toi-même. Mais puisqu'il est là, il peut t'aider pour que tout cela n'ait plus l'influence sur toi. Bien sûr. Bien sûr, ma soeur. Et, il le fait. Et alors, c'est comme cela que les Syriens, le roi de la Syrie, était en colère. Il dit, mais alors c'est lui qui me fait ce problème. Il a demandé au roi, son armée, d'aller maintenant là-bas pour le chercher. Et là, il était à Dotan, je pense, c'était là où il était. Puis bon, la ville a été encerclée. Vous vous souvenez Ah, la ville encerclée. Et qu'est-ce qu'on cherchait C'est le bonhomme. Donc c'est, tout de suite, c'est son armée venue avec les armes et tout, effectivement, parce qu'il dit que là, cet homme-là, il faut qu'on puisse avoir les ramener. Vous connaissez cela Amen. Et puis bon, <rire> l'homme, c'est merveilleux, hein, l'homme était là, dans la ville qu'on avait encerclée, et puis bon, euh, on venait pour pouvoir le chercher. Alors, il était avec son serviteur, Géasi, que vous connaissez très bien. Mmh, c'est effectivement. Et Géasi, lorsqu'il a mis le nez derrière, dehors, Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il a perdu le contrôle. Il dit, mais mon maître, ils sont nombreux. Il y a des chevaux, il y a des chars et tout ça. Pour toi, le seul petit. Toi, ça. Il dit, mais, qu'allons-nous faire Vous connaissez, non Il a regardé, il dit, seulement, son maître, là, était tout seul. Mais ce qui l'a impressionné, c'était le calme. L'assurance et la certitude. Parce qu'il avait quelque chose. Parce qu'Élisée, il n'était pas comme ça auparavant. Bien sûr, non, non, non. Il n'était pas comme ça, un monsieur comme ça qui ne veut pas voir. Non, non, non, non, non, non. Il était aussi, cântif, aussi, pour, comme tout le monde. Mais pourquoi il est devenu comme ça? C'est parce que Dieu avait parlé. Il a dit à Élie, va rendre Élisée comme prophète à ta place. Alors là, il y a un changement. L'homme qui était comme tout homme, qui veut fuir devant les dangers, mais quand Dieu a posé la main et lui a jeté son mantra, il dit souviens-toi, l'homme a compris. Et puis maintenant, quand ils sont partis, maintenant on dit, mais, mais, c'est dit que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Il dit, t'es c'est vous. Ils ont traversé les journées, puis il dit, mais reste ici, il dit, non, non, non, non, pas mon âme, pas ta vie, pas ta vie, pas ton âme. Jamais je ne t'abandonnerai parce qu'il y avait... Les gens parlaient effectivement pour le décourager. Parce que tu vois, nous, nous, on sait, on sait, mais on reste là. Il dit, non, non, non, non, non, parce que si vous restez là, vous n'aurez rien. Moi, je sais que sa vie avec moi, elle est attachée. Alors partout où il passait. Même Elie, même, même, il dit, mais reste ici, je vais l'abandonner. Non, non, non, non, non, non, non, non. Tous les endroits, parce qu'il veut passer, parce que et même Elie les découragé mais Élisée est restée toujours. Voilà pourquoi Dieu demande la persévérance. Amen. amen. amen. amen. Vous, voyez, quand il a fait cela aussi avec la femme, sirophénicienne, ce n'est pas que le Seigneur ne voulait pas guérir sa fille. Non, il est un Dieu bon. Amen. Vous l'avez entendu, c'est que, que, c'est que c est, c est cet homme, l'apôtre, Pierre disait. Il a dit, que, quand il a rentré chez Cornel, il dit, mais je reconnais qu'en toute nation, celui qui l'aime, qui craint son nom, eh ben Dieu l'écoutait un Vous vous souvenez, non Amen. Eh bien oui. Donc c'était Dieu-là, avec autant d'amour comme ça. Donc il a fait comprendre Alors il était tenté de pouvoir maintenant tester la personne. Mais il avait toujours le cœur touché pour guérir l'enfant. Vous comprenez Mais il voulait voir effectivement la persévérance de la personne. Ce comme aussi Élie. Hein? Hein? Parce qu'Élie savait très bien que Élisée là. Un Dieu l'a un pour qu'il soit à côté de lui. Et qu'effectivement, que quand il sera parti, celui qui devait revenir prophète. Hum, mais il est testé aussi. Hein. Mais reste ici. L'homme est dit, non, par ta vie, par ton âme, par mon âme, jamais je pourrais te lâcher, effectivement. Et ils ont continué jusqu'à la boue. Mais les autres, non. Pourquoi les autres, non, ils n'avaient pas la persévérance? Pourquoi ils n'en avaient pas pour cette action-là? Parce qu'ils n'étaient pas concernés. Alléluia. Ah oui, ils n'étaient pas dans le programme. Vous voyez, frères et sœurs, ce que, quand vous êtes dans l'action la, dans de Dieu, <rire> Il doit y avoir quelque chose en vous. Amen. Même si on vous repousse, c'est vrai, frères et sœurs. Regardez, mais oui, c'est vrai, c'est la vérité. Même si on vous repousse, on ne peut pas vous dire n'importe quoi, vous restez toujours. Vous ne saisirez pas l'occasion qu'on vous a mal parlé pendant pour dire Ah, moi, je ne viens plus. Là, vous n'étiez même pas dans le programme. Mais quand vous êtes dans le programme, on peut même pas vous parler, vous rejeter, vous demeurez là. Jean chapitre 6, oui, non, non, non, non. Et, puis, et, puis, et puis, il dit, mais cette parole, il dit, mais la parole est dure, effectivement. Et, et puis, ils sont partis. Et il pose la question, mais pourquoi vous ne partez pas, vous aussi J'aime le Seigneur je crois que vous vous, vous, vous retenez quand même. C'est pour que vous compreniez aussi, vous, ce que vous êtes. Il a dit, mais pourquoi vous, vous ne partez pas, vous aussi c'était dur pour tout le monde, effectivement, le fou est passé. Les autres n'ont pas supporté. Ils ont dit que c'était dur. Mais vous, vous ne partez pas pourquoi. Et Dieu te bénisse. Et Pierre a répondu. Mais maintenant, le Seigneur lui a dit, il dit Pierre, n'est-ce pas moi ici qui vous ai choisi Donc, si je vous ai choisi, c'est que la personne aussi Oui, parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Ils étaient... Vous voyez la prière, non Ils étaient à toi. Mais tu me les as donnés. Je les ai gardés dans ce monde. Je les ai gardés en ton nom. J'ai donné ta parole. Ils l'ont reçu. Le monde les a haïs, mais je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Mais Pierre ne les savait pas, mais quand il les a choisis, il savait ce qu'il faisait. C'est pourquoi on poussait, Pierre y était. On chassait, Pierre s'y accrochait. Mais les autres, on a dit, oh, on en a pas. Mais c'est parce qu'ils n'était pas dans le programme. Donc, toi aussi. Tu te relâches plus rapidement. Parce ben que bon, moi, on ne me, me visite pas. Je donne un exemple. Hein. Moi, on ne fait pas attention à moi. Mais je dit, « mais si on ne te les visite pas, toi visite les autres. Parce que tu as quelque chose. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Dieu, si Dieu t'a élu, il y a quelque chose que toi, tu dois avoir. C'est être la lumière pour le soixants des ténèbres. Ils ne font pas du bien à toi, toi fais du bien. C'est comme cela. » Et puis, on nous dit très bien que ne vous relâchez pas de faire le bien. Ça veut dire qu'on doit persévérer à faire toujours le bien. Alors, nous, regardons effectivement. Et c'est comme cela que. Et Eli, chaque fois qu'on reste ici, et puis les autres, vous savez que tu mets la banane Oui, bien sûr, effectivement, parce qu'il y en a toujours comme ça. Et puis, Elie lui dit non, mais reste ici. Elle lui dit non, par ta vie, par ton moi, et avec toi. Jamais on se sépare. Il va traverser les journaux. Alors maintenant, il a tellement vu qu'il était persévérant. Il regarde et il dit, mais alors que veux-tu que je te fasse avant que je ne sois enlevé ah. Oui, parce que s'il n'avait pas persévéré, ah, il n'aurait pas eu cela. Or oh, Dieu l'avait choisi pour cela. Donc quand Dieu vous a choisi pour quelque chose, il y a quelque chose qui met en vous. Si vous êtes négligent, c'est parce que vous n'êtes pas dans la chose. Mm -hmm. Amen. Oui, c'est que <rire> il y a quelque chose au-dedans de vous qui réveille. Même quand, pendant exemple il y a un petit découragement qui vient, ça te secoue. Amen. Tu dis, toi, tu ne peux pas dormir comme les autres. non, non, non, non, non. non, non. Toi tu dois être éveillé, tu dois être debout, tu dois arriver. Vous comprenez ce que ça veut dire, non Il dit que tu dois, tu dois, ne te décourage pas, tu dois être courageux. C'est pour ça qu'il vient et il dit, fortifie-toi et prends courage. Oui. Toujours cela, les diables veulent te le à Seigneur, j'en peux plus bien, fortifie-toi, pour courage. Je suis là. Je suis avec toi. C'est pour ça que tu es tellement dans, dans la, dans la fatigue, pour ça que Quand tu viens, tu t'assises à l'Assemblée, la parole du bien, mais tu Pum-pum pum, pum, pum. C'est qu'à ce moment-là, ah, oh, mais ça c'est que Dieu me parle. Mais bien sûr il ne veut pas que tu lâches prise. Effectivement, il te parle pour que tu sois secoué. Et que tu puisses réaliser que non, Dieu m'a choisi parce qu'il y a une action que qu'il dois faire au travers de moi. Les autres sont à côté de toi, ils sont dans mmh, Alléluia. Mais Alléluia. Non, non c'est vrai. Hein? Regardez-vous quand même, pendant la réunion, qu'est-ce qui se passe Même quand on dit, frère, sœur, offert d'attention. Toute votre attention, vous ne le faites pas. Vous êtes toujours en train de regarder à gauche et à droite. Ce n'est pas moi. Mais en fait, vous-même, vous réalisez effectivement que je, je, je suis distrait. Et quand tu es distrait, vous savez ce qui se passe? Mais c'est que Dieu te dit ça passe. Mais c'est le diable qui fait ça. Et puis quand tu rentres à la maison, ah, oh, j'ai encore des problèmes. Ça marche pas, ça change pas. Mais comment veux-tu que les problèmes changent? Parce que ce que Dieu met pour toi pour changer la chose. Tu la prends pas, le diable l'enlève. C'est un combat. Hein? attentif. J'ai toujours dit ici j'ai toujours dit ici quand on grandit, la grâce que Dieu nous a donnée, qu'il ait cette option-là ce don-là de pouvoir chanter quand il chante des cantiques, tout le monde est éveillé La paix, la paix, la paix de Jésus tout le monde je l'appelle ici vous allez, allez pas rester dans les chaises hein? ah, la paix de Jésus, que Dieu te bénisse ici. Ah, on est heureux on est heureux ah, tu vois, même rien que simplement il n'est pas passé. Ah, la paix, la paix, tout le monde est déjà là, est et puis j'étais assis là, j'ai dit Dieu d'Abraham. C'est comme ça que moi bon, je suis hein. J'étais assis, je me dis, j'ai dit Dieu d'Abraham. Quel dos Et puis j'ai dit, Seigneur, Isaac, Isaac. Ah, ah, ah, ah. C'est jeune homme ici, il s'est fait parler la guida. J'ai dit, Seigneur, où a-t-il appris ça ah là, là j'étais assis pendant que vous chantez. Hein. Je me détendais mon oreille vers la guitare. J'ai dit, waouh, ça c'est vraiment un ton. Il vous amène, il en En combinaison avec lui, j'ai dit, c'est l'explosion. Waouh. Oh Dieu est bon, il nous aime. Nous devons vraiment lui être reconnaissants. Et puis cela, il nous amène transporter, effectivement. Et comment ne pas voir les baptêmes du Saint-Esprit « Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est votre faute Alors il a persévéré et puis il est arrivé là, il lui demande Qu « Que veux-tu donc je défasse donc Il dit « Mais une double portion de ton esprit. » Il dit « Tu me demandes là une chose difficile. À moins que tu me voies donc enlever de toi. » que tu puisses l'avoir. Mais si c'est Élisée là, était resté donc là, là, là où il était pour dire, « bon, Ok, Dieu m'a parlé, bon, je reste là, ainsi de suite. » Et puis, bon, c'est Élie, il peut faire ce qu'il veut, bon, il n'y a pas de problème, je vais quand même. S'il était resté là, il n'aurait jamais accompli ce qu'il a accompli. Donc, ne euh, marchons pas avec Dieu, avec notre façon de comprendre les choses. Puisque c'est comme ça, ça va être comme ça, c'est comme ça. Non, non, non, non, non. Ce pas comme ça parce que Dieu a sa façon de pouvoir faire, toi je suis simple, c'est pas pour rien qu'on dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont. Il faut que le Saint-Esprit te conduise, et dans toutes circonstances. Parce que c'est cela, c'est comme ça qu'il avait donc Élie donc enlevé. Et il a eu donc le manteau d'Élie qui lui a frappé donc les eaux puis ils se sont séparés. Non mais ces hommes avaient quelque chose. Hein. L'assurance la dans ce que Dieu était était avec eux et comment Dieu était pour eux aussi. C'est ce que notre Seigneur veut pour toi aussi. Pas, pas un, un enfant de Dieu craintif, hein, apeureux tout le temps, qui a peur même des souris ou de rats, c'est un exemple. Non, non, non, non. j'ai toujours dit, mais une souris, c'est une souris. Et toi, tu es une personne que Dieu a donné l'autorité sur tout. C'est plutôt la souris qui doit devant davantage, je donne un exemple. Un exemple. Donc, alors, il a vu cela qu'Elie a, a eu à pouvoir le faire. Donc, quand il a reçu sur les manteaux aussi, il a frappé aussi. Donc, il a vu que le résultat était le même. Il est parti. À ce moment-là, qu'est-ce qui est passé Mais l'Esprit de Dieu l'a vraiment rempli. L'homme n'était plus pareil. Donc, cet homme qu'on voyait comme ça, ce n'était plus les laboureurs là-bas qu'on a connus. Non Oh, oh. Les yeux là qu'on voit, c'était plus le même yeux des laboureurs. Parce que ces yeux là, quand ils étaient fixés, Dieu lui montrait ce que tu es. Ah, bien sûr. Mais même quand les rois étaient là-bas, et endormi. Vous vous rendez compte, frère, de ça L'homme est tellement loin. Et puis le monsieur pense les plans, les projets avec là, dans la cave où il parlait tout ça avec son armée. Et Dieu lui révélait les choses. Il dit Mais voilà ce qu'il dit, ce qu'il pense, effectivement. Et eh bien c'est ça. Et c'était la chose exactement. Alors il devait être public numéro un, donc recherché. Donc l'homme là qui était avec Géazi là-bas, que Géazi regardait, il ne se rendait pas tellement très bien compte de qui il était, mais il a quand même été avec lui, sachant voilà que il est prophète, je le sais effectivement, mais il n'avait pas compris les degrés, parce que quand il a vu l'armée, il a paniqué. S'il avait compris qui était cet homme là et ce que Dieu faisait avec lui. Et la place que Dieu l'avait placée, il n'aurait pas tremblé. Donc, il a perdu le contrôle. Mais pendant que l'homme était là, là, les yeux de Ghazi voyaient naturellement ce qu'il pouvait voir. Mais il ne se rendait pas compte que les yeux de ce monsieur-là avaient changé déjà. Pourquoi il était tellement si tranquille Parce que Géazi regardait, il dit, mais, mais il est si tellement si tranquille, mais il n'a rien, il n'a que lui-même. Dehors là, regardez les, les Syriens, les chars et tout ça, mais il dit même tout le monde tremble, effectivement, mais lui il ne tremble pas, qu'est-ce qui se passe Alors il entend simplement, effectivement, que l'homme qui ne tremblait pas, qui était tranquille, imperturbable, effectivement, qui lui dit, mais Géasi, Géasi, c'est quoi Tu as toujours gardé les choses naturelles, les yeux naturels, il dit, mais il dit, mais ceux qui sont avec nous, <rire> sont en plus grand nombre. Qu ce que tu vois. Et s'il si, si avait dit ça vous, vous douterez comme aujourd'hui, par exemple. C'est ça le grand problème. Parce que toujours Charnel. Et je crois que Gazi a commencé à tourner les yeux, regarder. Il dit, mais qui sont ceux qui sont avec lui Mais il n'y a que toi et moi. C'est ça le problème avec nous. Le Seigneur nous a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, est-ce qu'il peut manquer à sa parole Mais vous, vous ne le croyez pas. C'est la vérité, c'est la chose d'appeler Vous ne le croyez pas parce que vous servez Dieu avec des habitudes. Vous ne croyez pas. Si toi tu dis, tu dis, es tu, tu le Seigneur, tu es le même hier, tu, le même bon, tu tiens ta parole, mais il tient. Car il a dit que je suis avec vous, mais il est là. Il n'a jamais dit que... C'est vrai, frère. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, effectivement que? Voici. J'aime bien... Regarde très bien, je sais quoi, c'est dans le... Là, le Mathieu, on va te le trouver ah, bon. Tu pas te voir, c'est ce que c'est Regardez bien Mathieu. Voici. Mmh, mmh. Alors je ne sais pas, on peut prendre une version, je peux me tromper. Hein? La version. Regardez bien ce qui, est qu dit dans la version que nous avons. Vous verrez si chez vous c'est différent, vous me faites savoir. Verset 20, 28, 20 il dit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis ça continue en disant quoi et voici c'est écrit comment chez vous et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il n'a jamais dit je serai est-ce que vous comprenez ça veut dire que s'il si dit je serai c'est qu'il doit être absent un moment oh. est-ce que vous comprenez Alléluia. donc il doit être absent un moment donc il doit se déplacer un moment mais là il a dit que je suis avec vous donc depuis qu'il est ressuscité. c'est vrai. Amen. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour d'absence. Amen. Les Amen. hommes peuvent être absents. Oui. Mais il n'y a pas un jour où le Seigneur est absent. Jusqu'à ce que toi et moi, Amen. nous serons partis de ce monde. Amen. Oui messieurs. Amen. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre il ne pourra jamais être absent. Et ça aussi, c'est difficile à pouvoir croire. C'est ça le problème. Mais je crois, je ne sais pas encore, j'ai rendu des témoignages à qui je parlais, je ne sais plus très bien, j'ai oublié. L'expérience, pour la plupart, vous le savez, et quand j'étais donc à Myanmar, et quand j'étais dans la chambre d'hôtel, et, et, et la présence du Seigneur, et je me tiens, debout. vous le savez, la présence du Seigneur vient et me dit, maintenant, lève-toi et prends ta Bible. J'ai pris ma Bible et j'ai commencé à pouvoir lire. Alors il me pose la question, vous savez très bien, non, ah, par rapport avec les quatre êtres vivants. Où est-ce que tu les places ah, moi, À Moi, maladroit, je le placais à gauche et à droite, mal placé. Il me dit non, ce n'est pas, pas comme ça. Celui-ci va avec celui-là, celui-ci va avec celui-là, celui-ci va avec celui-ci. Alors j'ai dit, bon âme, mais était tellement. Tu... Et puis la crainte. Mais il m'a accordé la grâce de pouvoir quand même avoir la force de demander. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, et tu es là et c'est une grâce pour moi de ne pas voir, mais je vous ai demandé pourquoi je ne te sens pas toujours dans les réunions comme moi. C'est comme à la pensée de l'homme. Hein? Mais alors là, ça m'a fait pleurer. Mais vous savez, il a une voix tellement douce. Vous ne pouvez pas la décrire en fait. Elle vous émeut, il vous aime. C'est tellement particulier. Il dit, mais, mais je suis toujours avec toi. Et puis, j'ai toujours été là. J'ai dit, Seigneur, pardon. Donc, tout le temps là, que je, même quand je sens que tu es toujours présent, Oui, j'ai dit, dit gloire à Dieu. Depuis ce jour-là. Oui, parce qu'il tient sa promesse. Et, et, et nous également aussi, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions comprendre. Il, il nous l'a dit, frère. Il ne nous laissera jamais orphelins. Non, non, c'est vrai, il dit, mais je ne vous laisserai jamais orphelin, il dit, mais je m'en vais, je reviendrai. Mais en fait, vous voyez qu'il est parti comme ça, mais non, non, non. En même moment, si d'abord il est avec nous, et puis en, en même temps, il nous envoie aussi le Saint-Esprit. Vous comprenez, non Vous comprenez ce qu'il dit Mais l'esprit que le monde ne peut recevoir, il ne peut voir, qui est avec vous, mais qui sera en vous. Vous comprenez cela Donc, il ne nous a jamais laissé orphelin. Parce que si. Le Seigneur nous a abandonnés. Alors là, le diable va se déchaîner. Il, ah oui, vous savez, il ne demande que ça. Il ne demande, ne, ne, Mais c'est vrai. Vous ne vous rendez pas compte Frère, que vraiment que le Seigneur ne puisse plus être avec nous. Qui, frère, mais c est, c est, je ne sais pas comment nous serons. Mais on va nous déchiqueter, on va faire tout ce que. Mais pour, pour qu'on ne touche pas à ce moins. Il veille. C'est pour ça, quand une situation vous arrive, quand vous savez mettre à genoux, genoux par terre, il va entendre. Euh, on me dit toujours, il est un secours. Ah. Qui ne peut pas manquer au temps de ta détresse. Ah. Jésus est bon. Il dit invoque-moi dans ta détresse. Toi, invoque-moi. Pas les voisins, pas les toi. Invoque-moi dans ta détresse. Je te délivrerai. Et toi, tu me glorifieras. C'est ce que nous sommes censés pouvoir faire. C'est ce que notre Dieu il veut. Le Seigneur veut que tu sois fort. Que tu ne puisses pas te décourager, baissant les bras. Parce que les événements qui sont autour de nous, tout nous pousse au découragement. Mais toi, tu ne dois pas regarder cela. Tu dois regarder à ce qu'il a dit de toi. Voici, je suis avec toi Sœur, même quand tu as un boubou ici Je suis avec toi Mon frère, même quand tu as des difficultés Je suis avec toi C'est vrai, frère C'est que nous devons être sûrs et certains que et Parce que les gens ils disent, moi, ils disent Moi je vais me débrouiller tout seul Nous ne nous savons pas nous débrouiller tout seul On a toujours besoin de lui C'est pour ça, il dit, si tu m'invoques, je suis là Parce que toi, tu as besoin de moi tous les jours Alors tous les jours, je suis aussi avec toi et l'autre dit, non, oh, je sais me faire, je sais, moi je suis intelligent, dit Seigneur, l'intelligence sera difficile pour entrer. Mais toi, tu es mon intelligence. Alors c'est pour ça, c'est pour ça qu'il vient dans tous les domaines dans lesquels toi tu es. Tu es un peuple différent. Pas lui. Un peuple différent, un peuple mis à part, sur lequel les yeux du Seigneur sont basés dessus. Frères et sœurs, dans ce monde ici, on va, ne on va rien te faire. On va faire aux autres. Mais toi aussi, c'est la vérité, frère. Même pour ceux qui peuvent venir à gauche et à droite, vous, vous devez savoir où vous en êtes. Amen. Mmh. Le Seigneur, notre Dieu, ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Ah, qui nous aide, mais parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour rentrer dans le, dans, le, dans le Mais il faut que nous réalisions quand même une chose nous avons vraiment une grâce merveilleuse d'avoir ce Jésus du ciel avec nous et c'est là tous les jours quand toi tu es dans ta chambre à coucher et que tu pleures personne à côté de toi n'oublie jamais c'est Jésus là le jour où tu l'as choisi toi tu dis qu'il est mon sauveur mais ce, depuis ces jours-là, il est là. Parce que tu as dit, tu es mon sauveur. Mais c'est pour te sauver, non Dans toutes circonstances, dans toutes situations, effectivement, il ne va pas te lâcher. Bien sûr. Et pour ça, il dit, mais invoque-moi dans ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Mon frère et ma soeur, plus de plaintes, plus de peur. Les... C'est vrai, frère. Dieu va prendre soin de toi. Dans les domaines financiers. Mon frère et ma soeur, tu ne m'en diras pas. Parce que ton père à toi. Il a dit à moi l'or et l'argent. Est-ce que vous comprenez C'est ainsi que quand même tu as une facture qui dépasse. Mets-toi les genoux à terre. Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous le croyez que son nom soit béni parce qu'il va même pouvoir pour même les vêtements si Dieu peut donner des choses comme matériel comme ceci et cela ce reste -ce les choses comme financiers parce que c'est ça qui tue les gens est-ce que vous avez oublié ce qu'il a dit, effectivement Il dit Ce n'est pas une formule, oui, que Dieu te dit Ce n'est pas une formule, mais c'est la vérité. Ce n'est pas l'apôtre qui a dit, mais c'est lui-même. C'est lui que tu as choisi comme sauveur, les gardiens de ton âme. C'est qui veille sur ta vie, pour lesquels Satan ne peut même pas oser. Mais c'est vrai, il ne peut, peut même pas oser. Il ne peut que recevoir ce que Dieu lui permet de faire. Avec les autres, il peut se permettre. Mais avec ce qui à toi, que ce soit toi, que ce soit ta postérité. Ah, vous ne saviez pas ça oui. La postérité du juste est gardée. Dieu veille sur ta postérité. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas dit aussi que c'est moi quand tu seras parti. Non, non, non, non. Dès maintenant. Ah oui, Dieu en prend soin, parce que le matin quand tu t'élèves, vous savez, ce qui tient à cœur à tout homme, toute femme, effectivement, son frère aussi, c'est ses enfants. Le matin, c'est est pour ça que je vous donne un conseil, ne pensez pas du mal à l'enfant de votre frère, parce que, bien à votre soeur, parce que quand vous pensez du mal, Lévi, vous tuez votre frère, même si vous dit rien, même s'il dit c'est ma soeur, mais quand même, le fait que tu n'aimes pas son enfant, ça lui fait mal. C'est pour ça que vous aimez euh, l'enfant de votre frère, l'enfant de votre, c'est aussi votre enfant, mais vous devez aussi corriger s'il faut. Voilà, si ah oui, ça c'est important, hein, parce que souvent dire ah on ne on peut pas faire, parce qu'on dit ah on a fait du mal à mon enfant. Non, les parents, tous les parents doivent comprendre qu'en rapport avec les choses qui concernent Dieu, c'est si nécessaire, hein, c'est que si l'enfant de mon frère n'agit pas bien, je dois arriver à pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour aider l'enfant à pouvoir agir de la bonne manière. Mais je ne peux pas avoir la haine. On, on peut corriger un enfant dans l'amour. C'est Dieu qui nous l'a dit. Hein? Et il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais ne menace pas la verge. Donc la verge éloigne effectivement le folie, la folie pendant au cœur de l'enfant. Et si vous êtes toujours là en train de pouvoir dire, ah c'est bon, toujours avec la bouche. Non, ce n'est pas suffisant. Je l'ai dit ici, on sait, on sait quoi ce qu'on dit là mais je l'ai dit ici, la bouche ce n'est pas suffisant. L'enfant doit sentir la correction. Ah oui, c'est quand il sent la correction qu'il va dire, ah, alors là la prochaine fois je ne le ferai pas. Mais si l'enfant voit toujours, toi tu parles, oui, tu vois, tu, tu n'es pas bon garçon. Hein? Je te dit ça, tu ne fais pas des deux. Oui, oui, oui, oui. Je dis, tu n'es pas bon garçon. As, il faut être gentil. Hein? Il va dire, mais je domine. Parce qu'il est petit, les enfants ils savent dominer sur les grands. Bon, ce n'est pas notre sujet. Donc, nous disons que dans toute difficulté, dans la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, sachez que le Seigneur, notre Dieu toi il est toujours présent Bannis l'inquiétude ça c'est ce que tu dois entendre Bannis l'inquiétude car tu n'as rien rien à craindre et si l'on forme du complot ça ne viendra pas de moi mais tout arme forgée contre toi sera donc ça ah, pourquoi Parce que Dieu m'a appelé moi à prospérer. Qu'on prospère l'état de mon âme. Que je sois aussi en bonne santé. Donc tout âme forgée contre moi. Sans effet. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père est notre Dieu. Nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde pour te dire un grand merci. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, mon sauveur, et aide-nous encore de pouvoir vraiment avoir. Oh Dieu tout puissant, cette fois, pour croire que ce que tu as, tu déclares et que tu dis, est aussi la vérité, Père Dieu. Tu es le Dieu qui agit encore, tu es le Dieu qui nous soutient, mon bien de Père tout puissant. c'est les le Dieu qui nous accorde aussi la grâce d'avoir les yeux qui sont ouverts, mon béni, mon Père tout puissant. Et surtout, Père, aujourd'hui encore pour que nous puissions réaliser que Seigneur Jésus, peu importe, je crois que nous avons eu à pouvoir entendre, oh Dieu, ces psaumes qui nous a été lu l'autre jour, les dimanches, Père Saint, oh Dieu, Père, quand le monde est même bouleversé, mon pas du vieux, mon Dieu. Oh Dieu, quand le monde est dans cette chance, c'est la paix du vieux. Oh, paix du vieux, nous ne sommes pas troublés, Père Saint-Dieu. Oh, nous sommes donc dans la paix et dans l'assurance, mon Seigneur, parce que l'Éternel est avec nous. Ta parole à toi est la vérité, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, nous la prenons de tout notre cœur, nous, nous la serrons vraiment dans notre cœur, mon roi. Oh Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur et trembler de quoi que ce soit, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, oh, parce que réellement, toi, tu es notre secours, notre appui, mon Père. Notre espérance et notre assurance est dans toi, mon bénémoine, Père oh, Dieu. Garde ton peuple, garde mon regarde aussi ma soeur et accompagne chacun d'eux, Père sans Dieu. Au lieu de sa demain, mon bénémoine qu'il que le lendemain aussi, Père Saint-Dieu, que la force leur soit donnée, Père Saint-Dieu, qu'ils soit aussi fortifié et qu'ils prennent réellement courage, mon bénémoine père Bisson, parce que tu es réellement le Dieu qui nous soutient. Jamais tu n'as abandonné ceux qui sont à toi, ni ta possibilité, père mais tu agis encore davantage, mon bénémoine Père. Éclaire-nous et nous serons éclairés. Et soutiens-nous, nous serons soutenus, Père. Que ta bénédiction et ta paix nous soient accordées. Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Il est un nom. Vous vous souvenez C'est merveilleux. Hein? Que Dieu soit béni pour la chorale qu'il nous a donnée. Pour ça, il faut beaucoup prier pour eux. que le Seigneur ravive la flamme quand on voit combien le Seigneur travaille et les ailes qu'ils ont de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Vous pouvez nous chanter cela sur Alice, que Dieu te bénisse. Viens, mon grand, viens, s'il te plaît.